Bonjour, good morning, salam alaikum, azul, mbote, avari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo très importante. C'est une suite des vidéos sur euh, PPICA, le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Comme vous le savez, de tous les programmes d'immigration que je connais, après Entre Express, je trouve que euh, le PPICA, programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, est un programme qui est vraiment très souple. Parce que dans ce programme, il y a un volet qui s'appelle le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique, qui est très euh, qui est beaucoup plus. Je ne dirais pas facile, mais beaucoup plus simple, en fait, au niveau des, des exigences. Parce que dans ce volet d'immigration, vous n'avez pas besoin de niveau de connaissance en français ou en anglais élevé. Il vous faut le niveau 4, pas le niveau 7. Le montant, l'argent qui est demandé dans ce programme, ce volet d'immigration, est trois fois moins élevé que celui de d'entrée express. Vous n'avez pas besoin de diplôme universitaire. Cependant, le seul hic dans ce programme, c'est de trouver une offre d'emploi. Et ce n'est pas une offre d'emploi auprès de n'importe quel employeur. Il y a une liste d'employeurs qui, euh, qui sont qui ont l'autorisation d'embaucher des, euh, des étrangers. Donc, ça s'appelle les employeurs désignés. Et pour chaque province qui est concernée par le programme PPCICA, à savoir l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Uh, uh, Nouvelle-Écosse Terre-Neuve et Labrador, pour chacune de ces euh, provinces, il y a euh, une liste des employeurs désignés. Donc, dans la vidéo de ce jour, nous allons voir l'ensemble de ces employeurs désignés. Je vous conseille de bien suivre la vidéo. Je vais vous laisser les liens dans la barre de description de cette vidéo. Et ensuite, vous pourrez faire des recherches, aller dans les sites internet de ces employeurs et regarder les offres d'emploi qu'ils proposent. Donc c'est bon, allons-y, nous allons euh, commencer. Euh, donc j'ai déjà ouvert les pages concernées pour la liste des employeurs pour ces quatre provinces. Là, je suis dans le site, de, euh, dans le site officiel de la province. Euh, euh, Terre-Neuve et Labrador, je ne sais plus si c'est une province ou territoire, mais c'est Terre-Neuve et, et Labrador. Donc, dans Terre-Neuve et Labrador, voici la liste des euh, employeurs désignés. Vous allez voir, c'est une liste avec des centaines d'employeurs. J'ai fait un tri pour lui dire de me donner en fonction de... Euh, euh, par par date en fait date de désignation de la plus récente à la plus ancienne parce que cette liste évolue au fur et à mesure que les jours passent en fait donc ça euh, le tout la la dernière entreprise qui a été désignée c'est cette entreprise qui s'appelle Vet Strategy qui se trouve en Terre Neuve et Labrador maintenant si vous voulez voir les offres d'emploi que propose euh, cette entreprise, vous allez copier le nom de l'entreprise et on va ouvrir un nouvel onglet. Je fais « Entrer » et là, je l'avais ouvert en fait pour faire un test. C'est le premier, vetstrategie.com. Lorsque je clique sur ce lien, je suis dans le site de cet employeur. Je viens dans « Carrière » et je vais cliquer « Voir toutes les opportunités de carrière » l'entreprise propose et lorsque je descends je peux voir l'ensemble des, euh, des opportunités de carrière que cette entreprise propose c'est une entreprise donc comme je disais qui est désignée donc vous pouvez faire pareil pour l'ensemble de ces euh, entreprises comme vous voyez bien c'est une liste qui est vraiment très très très longue et ici là avec le NAIC ça veut dire le code CNP de Excusez-moi, non, c'est autre chose, c'est un code pour, euh, pour l'employeur. Vous pouvez aussi cliquer sur ce lien pour avoir l'emplacement de, de cette entreprise. Donc, euh, ça, c'est la liste des employeurs désignés pour Terre-Neuve et Labrador. Vous pouvez euh, choisir les employeurs euh, au fur et à mesure que, que vous avancez. Ensuite, nous allons voir la liste des employeurs désignés pour euh, l'île du Prince-Édouard, j'ai déjà ouvert la page, voici cette liste, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc, pour information, il y a quelques entreprises que j'ai recherché sur Internet et j'ai pas vu, par exemple, ces entreprises-là, j'ai pas pu les retrouver sur Google. Faites le test, peut-être que vous allez avoir le même résultat que moi, ou bien si vous avez la chance, vous allez trouver euh, le site de ces euh, entreprises. Donc voici aussi pour l'île du Prince Édouard, la liste des employeurs désignés, c'est-à-dire les employeurs qui sont autorisés à embaucher des euh, travailleurs étrangers. Ensuite, il y a troisièmement euh, la liste des employeurs désignés pour Nouveau-Brunswick, donc pour Nouveau-Brunswick, voici la liste des employeurs euh, désignés et ils disent voici la liste des employeurs désignés sur le projet pilote en matière d'immigration au Canada Atlantique. Cette liste ne signifie pas que ces employeurs recrutent présentement c'est une information à savoir c'est pas parce que l'entreprise est dans cette liste que forcément ils sont en train de recruter en fait peut-être qu'ils ont déjà eu à, ils ont déjà trouvé les personnes qu'ils étaient en train de, de rechercher donc pour euh, Nouveau-Brunswick vous allez voir c'est une liste d'entreprises donc c'est une liste de euh, dont il y a 22 pages euh, pour ces entreprises en fait donc ça doit être vers un, 500 entreprises. Et dernièrement, il y a une Nouvelle-Scotia, comment ça s'appelle Nouvelle-Écosse, voilà. <rire> Il y a Nouvelle-Écosse pour Nouvelle-Écosse aussi. Voici la liste des, euh, des employeurs désignés. Je vais vous laisser tous ces liens dans la barre de description de cette vidéo. En bas de cette vidéo, comme ça vous pourrez euh, regarder les sites internet de ces entreprises, comme je l'avais fait avec cette entreprise, et voir euh, les, euh, les profils qui sont, qui sont recherchés. Et ensuite, vous pourrez euh, leur donner votre... CV en mettant Apply Now en fait. Euh, pour les personnes qui veulent savoir si vous pouvez euh, candidater pour euh, PPICA, notamment le volet que j'ai mentionné en début de vidéo, c'est le volet Programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada. Voici les exigences que vous devez, euh, que vous devez respecter. Euh, donc vous pouvez lire ça entièrement. Regardez en fonction de votre profil si vous êtes apte à faire ce, ce, ce programme. Donc, je vais vous laisser tous ces liens dans la barre de description de cette euh, vidéo. Encore une fois, essayez de contacter les entreprises, recherchez les entreprises dans Google, comme j'ai fait, regardez les offres d'emploi qu'ils proposent, donnez-leur votre CV ou candidatez euh, directement. Et avec ça, j'espère que vous pourrez trouver du travail et enfin euh, candidater pour le programme euh, pilote d'immigration au Canada Atlantique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, Vidéo. merci pour le soutien je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne bonjour canada bye